Yo Je te fais cette très courte vidéo pour te faire une annonce. Non, rien à voir avec le beau gosse qui, qui est heureux en fond, hein, tout blanc là. Rien à voir avec tout ça. C'est pour te dire que, comme tu le sais, Shadowlands arrive euh, ce soir, ou du moins bientôt, euh, si t'es en train de regarder cette vidéo, ou est déjà là, fin, peu importe. Si t'as des questions en termes d'optimisation, de choix de ta classe, de légendaire, de congrégation, des trucs sur lesquels as encore un doute, alors que ça va arriver et que tu vas vite devoir choisir... J'aurais pas le temps de faire toutes les vidéos que j'aimerais faire sur le magie, sur le mois de marche vent etc. J'ai bien noté euh, toutes les demandes, mais voilà, j'ai pas le temps. Du coup, j'ai mis en place une solution qui peut te permettre de t'aider et de bien choisir ce que tu veux. Je te montre rapidement. Dans un premier temps, ça te demande de rejoindre ce serveur Discord. Donc, t'as le lien juste en bas. Donc, t'as juste à cliquer dessus, voilà, et tu rejoins. Voilà. Une fois arrivé sur ce Discord là, t'auras des channels sur le côté, comme tu peux voir là-bas. Il y a les classes, guerriers, chasseurs, mages, etc. Si t'as des questions, t'as juste à aller dessus, tu peux déjà dans un premier temps regarder les trucs qui sont épinglés, par exemple, tu vois ici, dans le cas, euh, si t'es intéressé par le boomkin, j'ai mis un truc qui est épinglé, qui est les simulations basées sur les légendaires et les congrégations du Drude. Donc si par exemple tu cliques dessus, ça va t'arriver sur ce site là, qui va te permettre de choisir qu'est-ce que tu veux voir, est-ce que tu veux voir une situation de donjon est-ce que tu veux voir des légendaires, etc, et à partir de ça, ça va te permettre de voir les différents résultats en simulation, pour que tu vois le DPS exact de ce que t'apportes chaque ta classe, que ce soit dans une situation de raid, une situation de de ton genre mythique et compagnie. Donc en gros, tu peux filtrer, faire un petit peu ce qui te fait plaisir. Il y a ce genre d'équivalent sur pas mal de classes. Donc j'ai essayé d'épingler un maximum de choses. Souvent, ce sont des feuilles de calcul. Et sinon, globalement, n'hésite pas à juste écrire ta situation. Qu'est-ce que tu recherches Est-ce que tu as un joueur de PVP Est-ce que tu veux juste faire du raid tranquillou Et tu as par exemple l'hésitation entre deux gameplay En tout cas, n'hésite pas. Tu vas directement sur ce Discord. Tu as le lien qui est en bas. Et à partir de là, tu auras juste à poser tes questions sur, suivant ce qui t'intéresse et suivant les trucs qui te posent, qui te chagrinent. Voilà avant Shadowlands aujourd'hui je fais exprès d'allouer un maximum de temps à être dispo sur le serveur discord donc évidemment il y a pas mal de questions là comme tu peux le voir en 20 minutes il y en a déjà quatre nouvelles où j'ai des tags et tout mais dans l'absolu en tout cas je vais essayer de faire un maximum d'efforts il y a également d'autres personnes qui seront là pour toi donc voilà s'il y a des questions de fin en termes d'optimisation ou simplement des questions hésite vraiment pas à rejoindre ces serveurs discord et sinon je serai en live sur Twitch et tout à partir de demain évidemment pour rush du Shadowlands. En tout cas, hésite surtout pas, je sais que j'ai voilà, j'aurais bien aimé pouvoir faire toutes les vidéos, j'ai pas eu le temps, donc c'est une solution pour essayer de te faire plaisir et de façon à ce que tu puisses partir le plus à l'aise possible sur Shadowlands. Je te souhaite une excellente journée, tu prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite.